Oh oui, à chaque fois que je sors de ce tunnel, et que je vois cette vue là, avec cette cascade, ces mongols fiers, euh, ces belles montagnes Volvic, ça me fait toujours le même effet. Le photographe, ça fait un an qu'il prend la même photo, les travaux qui n'avancent pas, bien sûr. Tout ce mélange qui fait de grandes utopia, une map grandiose. Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, un convoi légendaire sur Grand Utopia avec un grand retournement de situation, vraiment restez bien jusqu'à la fin puisque tout va être remis en question, c'est incroyable. Je suis en compagnie de L7C Fox, L7C Miss, Godness, le créateur de Grand Utopia bien sûr, et Margot, Seb et Flo alias Théo Camio, trois abonnés de la chaîne. Bon visionnage à tous, c'est incroyable donc on est sur une très jolie map hein, bien évidemment, hein, créée par... Euh... Tu veux qu'on aille tous sur le, le parking ou pas Ouais bah disons qu'il y a un mec devant moi et j'imagine que c'est toi Seb en plus. Bah oui c'est pour ça, euh... c'est juste ma question. Il me fait un petit peu chier. Euh... <rire> oh ils ont tous les deux un camion orange, my goodness et... Euh... Ils ont tous les deux la même idée. Ah bah oui, oui. d'accord Et oui puisque que c'est Halloween. Grand Esprit se rencontre. Incroyable. <rire> exact. Eh bah ben écoutez les gars, on est parti! Oh là là, c'est trop beau, vous êtes très très beaux Sachez-le! Beau et belle! Moi oh, je ferme la main. Je, je, je tiens à m'excuser à la personne qui est devant, je risque de lui de rentrer dedans, mais euh, voilà. Eh bah ben comme ça c'est prévenu, hein! Voilà. Bon, si jamais ce sera à droite, bon my goodness, tu connais de toute façon! Bon, je, ouais, je pense que je connais la route. C'est-à-dire que le mec. <rire> euh... Ouais, il connaît un peu ta vue. C'est euh, lui qui a construit le pont d'ailleurs, c'est un ingénieur. Hein. D'accord. <rire> ah, voilà. Oh là là, il y a un camion qui a eu un accident là. Parfaite ah, présentation. <rire> c'est qui Qui, qui c'est qui, qui a mis qui a la a cabane la sur le chien déjà C'est Fox qui m'a rentré dedans. Ah oui d'accord, en plus ah bah c'est bah les Fox voilà. quoi ouais, oui. Ah il commence bien. Ah mais elle est retournée Elle m'a foutu en l'air My goodness oui, je voulais aller là-bas, mais en fait, c'est trop loin. Donc bon, de toute façon, maintenant. Ah, tu voulais aller au point de vue, c'est ça Il n'y a pas de point de vue, mais oui. Ah, ça, reste, ça reste un point de vue ici, quand même, monsieur. Ouais, c'est qu'il y a un petit, petit parking, avec une petite vue, quoi. Oh, bah, c'est sympa, le créateur qui a fait ça, il avait une chouette idée. J'avoue. Bon, Fox, Miss, mais il manque quelqu'un là, c'est pas possible. 1, 2, 3. Je suis derrière toi, moi, j'ai double. Ah, mais d'accord, ok, Seb le coquin ah oh oui. On a My ça va. Putain, mais plus on est nombreux et plus il y a des enfants à gérer. <rire> le temps que tout le monde arrive. C'est My Godness en tête. My Godness. arrive. Parfait. J'ai même pas du clignotant. C'est pas, ouais. pas grave. C'est pas grave, d'ailleurs, ouais. toi, c'est Miss. Bonjour. Entre femmes, vous vous comprenez. Ah bah non, c'est Seb derrière. Non, c'est moi derrière. <rire> ouais, bah, entre <rire> femmes, vous vous comprenez. Ouf. J'assume ma part de féminité, ne t'inquiète pas. <rire> c'est plaisant, hein, bien sûr. Par contre, c'est euh, un problème de voiture. Pas au freiner, là, les enfants. C'est un problème de voiture. Voilà, c'est bon. Est-ce que tout le monde est en file indienne, les enfants Ouais. Tout le monde s'éclate. Ah oui. que le. Mmh. Moi, je reste un peu loin de Margot. Vas-y, Margot, double moi. <rire> Vas-y, double moi, Margot. Super. Vas-y, à fond, à fond, à fond. T'inquiète pas. Voilà, magnifique. Là, on va se régaler là. Voilà comme ça en fait il veut pas que je rentre dedans. Ah <rire> oh bah c'est vrai que c'est aussi une stratégie. Et il je... veut me voir galérer en fait. Oui c'est surtout ça. D'accord. Du coup on a Margot, des fois on a Moment qui rentre dans les gens. Tu vois, <rire> oui c'est vrai putain. <rire> ouais. Avec Et sa grosse queue. Là. Oh non. Non mais c'est quoi ça Pourquoi vous mettez ça Vous avez qu'une pitié vraiment. C'est vrai, on n'a pas fait de présentation les gars, pour que vous sachiez, alors tout le monde s'est roulé ici, hein, vous l'avez compris, il y a Seb, il y a Flo, il y a Mygodness, il y a Fox, il y a Miss, il y a moi, et euh, j'ai oublié personne, rassurez-moi, mais par contre on a Margot qui elle, c'est son premier jour, c'est pas mal. Je me suis pas mangé le rocher. Oh oh j'ai pris la barrière, mais à part ça, ça va. Ça va en vrai Ouf, Tu galère un peu. Hein. Ça va, Bah, tu pourras faire la même de, de l'autre côté du coup. Ah, parce qu'il y en a d'autres, Oh bah. Ah bah il y en a d'autres. Il <rire> y en a d'autres, t'inquiète pas. Ah bah, je crois que le... l'IA c'est un peu bloquée toute seule. Là. Ah Ah What, ah. What ah. Oh là Oh les gars, ah. mettez-vous en caméra libre, regardez ce qu'il y a devant. Ouais. Ah la misère, il va falloir oh bah. pousser. Ah voilà. oh, bah c'est bon, Probl Ça problème réglé. Oh. <rire> Magnifique. <rire> je l'avoue. Garde à vous! Hop là! Oui. My godness, tu joues au volant là ou pas du coup? Non, non, je. Putain, la Ma manette fonctionne très bien. Non, mais frérot, il a acheté un volant, il joue même pas avec son volant. Bah, eh ben, moi je le veux bien alors. Hein. Oh, bah, grave. <rire> non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais je jouerai au volant quand je pourrais l'installer dans un coin et, et le laisser brancher tout le temps. Parce que c'est trop chiant, à mm -hmm. brancher ouais. et à débrancher. Et tu crois que je fais comment, moi Moi je le branche ça, je tout le temps. Hein. Ça, c'est le, le, le pire truc, ouais. C'est chiant. Oui. Et... Rebrancher, et débrancher. Ah ouais, mais moi j'aime bien passer sous le bureau. <rire> <rire> <Voilà>. Coquine. Hein. <rire> oh putain! Waouh, vous avez vu le camion avant là, comment il s'est redressé Là c'était euh... Alors okay. <rire> La La seule ouais. qui s'est fait tourner pour le moment, c'est quand même Miss, hein. Ouais mais c'est pas de ma faute, c'est parce que Fox peut pas rentrer dedans. Ouais bah c'est vous quoi. Manifestation, on en a marre des prix à la station. Enfin de, de la pénurie tout court en fait. Ouais. Manifestation Avec son camion rose, c'était Seb, il est mauve, il est orange, oh là là, je confonds toutes les couleurs. Nous avons oui, Miss. Oui, oui. C'est Malouine, on a dit. Malouine <rire> Un magnifique scania. Elle c'est Miss. Ah là là, c'est beau le GPS avec tous les pseudos comme ça, regardez Miss qui penche, qui pose le genou à gauche là, t'elle une motarde <rire> Bon, elle préfère les lignes droites j'ai bien compris, mais enfin bon. On peut pas être parfait hein. Oh ouais, Seb, tu traînes ou tu ou vous ralentissez exprès pour nous, les gens devant tout à l'heure, ça a ralenti un peu. Superbe. Euh... Vous êtes des amours. D'accord, bah vous ouais. êtes des amours. Voilà. Il change un truc dans les réglages. Ah bon, bah du coup, c'était juste égoïste. Ok. Oui. Non, contre-brac. Non, non, non, pas dans ce sens-là. Doucement, vas-y, mollo. Non, mais on s'en fout si la part, on se tait. Et oh, là, là, on non, mais c'est que ouais. je suis derrière. <rire> ah d'accord. Bien, regardez, Mix qui prend euh, Mix. N'importe quoi. Mix qui prend bien l'angle. Hop, et qui. Euh, hop là, paf. Superbe. Superbe. Rien à dire. Merci. Mais de rien, eh ben, il faut savoir dire hein, des fois euh, des, des, des, des bonnes choses. Ouais, mais en fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il t'a bouffé le trottoir. Ne hein. <rire> <rire> dis pas ça. Écoute, j'étais pas très sûr. Arrête, tu l'as vu, tu l'as vu, mais. <rire> <rire> ouais, Seb, ça t'éclate de rire, hein. Ah putain, oui, j'en peux plus. <rire> que je comprends pas, My goodness, c'est que regarde les travaux là de bois ici là. Je veux dire, oui. ils étaient au même stade il y a un an. Ouais, tout à fait. <rire> je veux dire, il, je, je veux bien qu'ils en foutent pas une, mais est-ce que avec sa grue, le mec, il fait des, il fait ça depuis un an là, genre Jordan, stop ouais. Il empile, ah, il dépile, il empile, il dépile. J'espère que tu les payes pas trop cher quand même, parce que. Non, ça va. D'accord. My godness il y a un endroit à malter. Tu sais le, le le pont en travaux Oui. Puis, la grande pancarte y a marqué se termine fin 2020, je oh, crois. Ouais, j'avoue. <rire> euh, <ouais>. Oh putain. <rire> c'est que quand j'ai commencé, ça me paraissait loin. En fait, euh, ah, c'est pour dire. <rire>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 Ils ont pas le temps devant, regarder ils sont déjà là-bas et oh là là, ouais, ça, ça rigole pas, ça rigole, ça rigole pas. Euh, pas le temps de niaiser, hein. pas le temps de niaiser. <rire> oh là là, regarde cette cascade ouais. d'eau, ça coule de source. Ah ouais, t'es beau. Salut Seb, tu me vois? Ouais, je t'ai vu, je te vois dans le bas là. En bas là, es tout tu es tout petit, tout petit. <rire> <rire> Ah, Flo, il voulait dire tout piti comme Zizi. <rire> <rire> Margot, elle dit plus rien, elle est concentrée. Hein. Elle a l'air que bien te Non, bien. mais elle roule bien, hein. je suis derrière, elle roule bien, bravo. Top. Margot, tu es la seule à pas avoir le permis en fait. Exactement. Ah. Si, ah, j'ai le hein. euh, voilà. <rire> permis vélo, mais voilà. Vélo Permis <rire> vélo J'ai passé un, un permis vélo euh, en instantiel de... 2. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. ouais, C'est vrai. Ça existe vraiment Ouais ouais, je suis allée. Euh, bah, on a fait euh, du vélo de course, les mêmes vélos que des gens là qui font de la course là qui, qui utilisent. Qui se piquent Je <rire> <Pardon. rire> <Chieu. rire> les dopés là. <rire> et genre, euh, t'as fait du as fait du slalom, t'as fait du parcours lent et tout Ouais, c'était juste euh, une piste qui tournait en roue, en fait. C'est marrant. Oui, enfin, c'était pour, euh, ah, oui. pour la sécurité, quoi. Si jamais vous me posez la question, je me suis pas tombée, hein. Ah non. Donc elle est tombée. <rire> non, pas du tout, non. Ouais, Et bah oui. si, on s'attend quand même un peu. Oh, c'est sympa. Euh, Satan <rire> Oh putain, les gars, attention derrière, derrière moi. Freinez, Fox, Freinez, Fox, ils font n'importe quoi devant. Ok, ok. c'est bon. <rire> Super. Euh, T'as plus la pluie normalement, euh, Margot Si. Superbe. <rire> bah tu vas faire avec. Hein. <rire> <rire> <rire> Route du paradis, altitude, 356 mètres, hein, bien sûr, pour les anglophones, euh, Paradise Road. Voilà. <rire> Merci pour cette leçon d'anglais. <rire> <rire> mais pas de soucis. Oh, t'as un easter egg Ouais, dans ce coin. Ouais. Genre qu'on a jamais vu bah je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Oh Bah vas-y hein euh, ouais. Moi je, je veux... Fox, t'es au courant de l'easter egg Euh... Non, parce qu'il y avait un truc, mais c'est pas du tout ça. Donc euh... Non, mais ça me ça que je suis en train d'y réfléchir. Pourtant je l'ai faite la route. Bah ouais, on l'a faite. Je l'ai fait aussi, mais j'ai jamais... Ça date je de... Je pense j'ai jamais vu non plus. Ça date de le, l'easter egg Ah bah depuis le début, hein, De la route. Ah bon mais.. Oh regardez comme il est déçu, ouais. ça s'entend sa voix, il est déçu qu'on n'ait pas non, capté l'Easter egg. Et justement, moi je suis content, c'est bien caché. D'accord, ok. <rire> oui non pas toi Fox mais genre je disais My Godness il avait l'air déçu qu'on n'ait jamais vu. Voilà, euh, du coup ben c'est super <rire> <rire> Si on s'engage tous là ça va être un.. <rire> on va peut-être pas y aller non Bah ceux qui veulent ouais, y aller. Ouais, y a pas... On y, y va. Y une caméra libre, y la ça, Ouais, caméra libre peut-être, hein Vaut mieux, hein. je, je sais pas si j'ai laissé beaucoup de place en haut. Oh, y Ouais, c'est pour ça. Okay, Miss a pas peur. Non. On va <rire> attendre un peu. Ouais, moi je, je, je l'ai su en caméra libre. Ah oui, j'ai jamais vu cette route. Euh, c'est marrant, ça. Après, ah, faut ça dire que... La pluie. Faut dire que... Ah mince. Euh, faut dire que euh, que euh, la route est pas évidente à voir aussi. Hein. C'est fait exprès. Ah bah oui. <rire> je me doute bien. Allez, je te pousse, caméra Miss. Caméra libre. Je vais essayer de faire demi-tour. Mais du coup, il y a une belle vue là. Ça dit quoi, Margot Comment on, on fait pour se mettre en caméra Tu sais, c'est la touche 0. Ah oh, oui, d'accord. Et après, tu navigues avec euh, le pavé euh, numérique. Donc, l'Easter Egg, c'est ce petit coin photo. Chapelle de Saint My Godness. En. Oh, oh. Oh, my godness, c'est un saint. Eh ben, jamais <rire> vu ça, mais je vais te dire, hein, dans oh là toutes là. les vidéos euh, qui montrent cette route, pas spécialement celle qu'on fait, hein, euh, si, si euh, les nôtres nôtre. Euh, <rire> il est euh, à 100%, enfin 99% sur ProMode. Euh... <rire> <rire> Donc euh... Pardon, j'étais un peu vulgaire, j'avoue. J'ai que... Euh, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Et il y en a pas beaucoup qui, qui ont dû le, le voir. Hein. Et en plus, on non, peut faire du saut en parapente. Allez, oh, miss aussi, hein, quand oh, même. Hein. <rire> c'est <rire> c'est en plus. Ouais. Merci hein, pour, pour ce bel easter egg, en tout cas. Hein. Ouais, merci. C'était chouette. Oh, là, là. Et puis les montgolfières, quand même, ça fait un an qu'elles sont toujours... Euh... Dans, ah, les dans les terres. Dans les airs, <rire> C'est fou, hein. Il cherche. Hein ah, mais non, mais je cherche pas. Il y a du monde derrière nous, ça fait... Euh... Ah oui, la queue, on... oui, du... bah on a fait un beau bordel. Ouais. <rire> ouais. Eh, hey, j'ai une question, uh, My Godness, toi qui connais tout. Ouais. Mm -hmm. euh, parce que je ne connaissais pas cette fonctionnalité, euh, ça m'aurait servi bien plus tôt. Mais bon, euh, la fonctionnalité de la commande de faire justement trafic euh, 0, 1. Est-ce que oui. si maintenant tu mets par exemple 2, genre ça multiplie par 2 le trafic euh, Ouais, tu peux aller jusqu'à 10 et ça te met, euh, non. Ça te met du, du trafic. Si. Euh, mais alors monstre. après, fais attention parce que ça bouffe ça les va, ressources ouais, et ça la lag la assez vite. <rire> ouais. Ok, ouais, d'accord. Parce que c'est rigolo, tu sais, on peut faire des, des, des défis et tout. Moi je suis à 3. Et, ah ouais et, et je suis repassé à deux il n'y a pas longtemps. Parce que c'est suivant les endroits, suivant les cartes. Et puis après, ça devient inutile parce que à chaque sens giratoire, rond-point, tout ça, tu as, bah ouais. as des boucles. Ouais, ouais. Ouais. Et franchement, quand tu sors de la piscine, il n'y a rien de pire. <rire> <rire> <rire> tu peux rien dire, tu peux rien dire. Hein, -à -dire mais. <rire> Bonjour Eh hey, Il fait un selfie le narcissique Beuh. Le narcissique Lui aussi il fait son selfie depuis deux ans ici. Ouais Bah il a pas de crampe Tu sais pourquoi Parce qu'il a une perche Ah oh, putain Et oui mais... Tu peux faire ta commande là pour arrêter la pluie C'est possible ou pas Mais je l'ai fait et ça a pas marché pour Margot donc ça changera pas mais vas-y je vais le faire pour... Je vais réessayer. Hop Mais zéro plutôt que clear. Je pense. Ouais mais c'est ce que j'ai fait et moi ça, là ça vient de m'enlever, ça m'a remis le beau jour et vous ça vous a rien changé. Je suis pas Dieu, finalement c'est My Godness le dieu. Et oui. Moi ça marche pas si je le fais. Bon. Mais oui mais ouais, je suis mais con, alors, mais vous vous pouvez euh, le faire si... pour vous. Mais mais si tu fais la commande et qu'on est sous le tunnel, c'est sûr que on pourra <rire> tout faire en si la pluie. Non mais Fox, je l'ai fait avant qu'on rentre dans le tunnel. <rire> Oh Fox qui me cherche Ouï ouï ouï Ouh la la la À son écran, elle a la pluie le brouillard. Ah, elle est... ah pareil. Eh, ouais. Ouais. pareil. Mais vous, ah, est... essayez de faire la commande, vous, le de Wizard... Euh... Ça marchera pour oui. vous Oui, effectivement. Eh oui, il faut arrêter de, de mettre une pression finalement supplémentaire sur moi. Mais c'est qui qui a dit en début qu'il fallait l'appeler chef et... Non, <rire> non, c'est parce que vous m'avez appelé, euh, appelé patron, vous m'avez appelé boss, je crois. J'ai dit, appelez-moi chef, ça, ça suffira. Ça suffira. Hey. Mais je veux passer, c'est qui la nuit qui est devant moi la Casse-toi, merde Mais t'es en contresens sens Margot, t'es dans l'herbe. Mais oui, mais je, je voulais faire demi-tour. Là, tu vas pouvoir passer, t'inquiète. Elle va avoir oui. le permis elle va s'énerver. Ah, ouais, de ouf, c'est sûr. Vas -y, vas -y, passe. Oh, mais casse-toi avec ton camion, toi. Tu me laisses passer. Oh, c'est qu'une rayure. Putain, on a du mal, Flo et moi, c'est un truc de ouf, on est des connes. Ah, cons, ouais, hein. mais les DAF, plus jamais. Hein. Plus jamais, les ouais. DAF, c'est de la merde, hein. Félix, je confirme. C'était ma marque préférée jusqu'à maintenant, euh, non Eh oui. Dès que j'avais mal à tête, paf, petit DAFALGON, ça va nickel. Oh, je... C'est pas grave. Pas grave, J'ai cru comprendre que Margot elle aime pas la marque MAN. Non Ouais. Et sinon. Euh... <rire> <rire> Alors euh, donc. Euh... Et c'est quoi ta marque préférée, Margot, du coup, de camion C'est My Godness, vas-y, passe Scania. devant. Scania Ouais. OK ah, C'est la marque des c'est la marque des kékés, ça. Toi c'est quoi de nouveau C'est bah toi c'est euh... Volvo. Volvo. Volvo moi. Volvo ouais. Et puis toujours. Ah oui, c'est toi, c'était le seul qui m'avait soutenu quand j'avais commencé avec le Volvo justement. Ah, c'était oui. bien. La bonne époque. Très bien. Putain, oui. je suis en train de renifler le derrière de Flo, ça sent très très bon. <rire> <rire> ça sort de la boiserie quoi. Oh, c'est parce ouais. que c'est bien la ah, oui, c'est pour le bois. Eh Eh oui, les troncs. Quoi Oh putain, ça y est. <rire> C'est pas mal, hein! Oh, JPP! JPT! Oh, bizarre! Oh, il vient de coucher le panneau, voilà. Flo, rien à foutre! Hop là, il couche aussi tous les trucs! Non mais, oh, C'est un scandale ce qu'on voit! C'est un scandale! Non mais, quand on a fait de la place, oh my goodness, ça fait de la place, t'inquiète pas, <rire> Oui, mais le scandale, c'est qu'il a fait de la place! Mais Flo, derrière, il a élargi le truc! Ah bah oui, mais. <rire> Flo il est comme ça quoi on le connaît tu vois Oh c'est beau les montagnes comme ça c'est beau t'aimes pas un hein, hein, les montagnes hein. pas du tout oh mais comment ça mais c'est beau tu, tu, tu trouves pas ça beau <rire> ouais. j'ai pas trop le temps de regarder la route moi de regarder le paysage hein. ouais mais tu <rire> trouves pas ça beau <rire> ça me choque c'est magnifique c'est plus beau les montagnes tellement... mais, mais bien sûr si, je bien. <rire> ouais je préfère non parce que qu'est-ce qu'on se fait chier quand c'est plat je parle bien du paysage hein <rire> Ça, bienvenue en Charente-Maritime Non mais mmh. eh, franchement je te le dis Non mais c'est Clairement je te le dis La Charente-Maritime pour être très honnête C'est vraiment parce que c'est dans mon cœur. Mais à part la mer Tu m'enlèves la mer en Charente-Maritime Désolé hein, j'aime la Charente-Maritime Les routes sont toutes droites T'as des ronds-points tous les 10 mètres C'est les seuls moments où tu tournes est, Tout est plat, tu vois à ouais, 12 beau, km T'as ouais. hein. dit quoi <rire> oh, oh, oh. <rire> T'as dit quoi Il <rire> <dit> <rire> euh, y avait quand même de beaux coins même en roulant en Charente Maritime quand même. Oui, oui mais... mais. oui, mais c'est des structures Ouais le plat ça me... Le plat de la Charente-Maritime, ça me.. Je.. C'est insupportable. Ah tu l'aimes pas non plus ah non, je supporte pas le voilà. plat de la Charente Maritime. On est bien d'accord, ouais, après... mais. Les routes, hein, mais heureusement, heureusement, c'est la charente maritime. Voilà, il y a la mer et la charente maritime fait que voilà, c'est ouais, magnifique, ouais, c'est tout beau. Heureusement qu'il y a la mer. La route, euh, les routes euh, pour aller à, à l'île de l'île de Ré, euh, Royan, on euh, se fait chier. On se fait chier, mec. <rire> ah, c'est sûr que si tu prends la route d'Andaï euh, pour aller à Ibardine, la côte basque, c'est sûr, c'est autre chose. Ouais. S'il me parle pas de ces noms, je, je n'ai absolument aucune ref, mais euh, voilà. Ah, euh, c'est le pays basque. Qu'est-ce qu'elle qu fait, Miss Qu'est-ce qu'elle fait, Miss Qu'est-ce qu'elle fait, Miss <rire> J'imaginais déjà euh, plusieurs personnes dans le décor à ce moment-là. <rire> bah voilà, manifestement, euh, tant mieux du coup. Désolé. Euh... Bon. Non mais c'est pas grave, c'est bien, franchement c'est cool. et hey, si on arrive à terminer en plus le convoi tous ensemble, c'est juste magnifique. Oui. On est là pour mais ça, oui. on n'est pas là pour mourir quand même, enfin. Non. Non. Non, direction dirait champion un pâte. Hein Direction le paradis. Le paradis. Si on est mort. Non. Ah bah oui Ah bah oui, oui. <rire> J'avais pas compris. Mais tu te crois de comprendre là. Oui, bah ça va. C'est rigolo, c'est les copines, c'est rigolo. Pardon. Oh, c'est nerveux, non, mais c'est rigolo parce que c'est à dire que moi j'ai devant moi, j'ai My Godness et en fait j'ai l'impression de, de faire une, une coupe de Formule 1 et, et, et je me fais chier. C'est à dire que devant moi ils sont à 1 km, derrière moi ils sont à 1 km. Je suis tout seul comme un con, je fais une course <rire> tout seul. <rire> Tous ceux qui sont derrière moi, euh, préparez-vous. Ok, Abella, Abella, Mbella, mm, et là vous allez me doubler. Dans tous les villages! Oh putain! Oh l'angoisse! Oh l'angoisse! Et on te... Et de un. Ouais, ralentissez un peu devant si ça vous va, euh, les deux gigoteaux. Ouais. Parce que là, je. Ça marche Allez, Margot, tu peux le faire. Margot, elle a la confiance. Hop là! et hey, Margot, elle maîtrise sa queue! <rire> Voyons voir si Miss en fait de même. Voilà. <rire> et voilà, Miss n'a pas l'habitude hein, de manier une queue Allez, comme ça. J'y arrive. Vas-y. Euh, Jean-Pierre Boiserie Boiserie deux S c'est ce que j'ai dit hein c'est ce que j'ai dit t'as dit Boiserie non j'ai dit Boiserie, boiserie. j'ai dit Boiserie comme c'est comme Mercedes oh, c'est pas vrai il pas, pas tu vois il y a pas de S à Mercedes mais il, a, il a, mais oui mais on dit pas Mercedes on dit Mercedes tout simplement exactement non, mais alors, alors voilà. je, je, non, non, non, eh, euh, par contre, l'hypocrisie, ça commence à bien faire. En fait, alors, mais... non, non, non, non, non, non, quoi, on dit pas Mercedes Non. Et moi, non. je disais toujours. Mercedes. Non, je vous explique. Non, non, eh, à un moment donné, je veux bien comprendre pour un couillon. Moi, je disais toujours Mercedes. Non. Voilà, oui, oui. oui. Donc, je, je disais Mercedes et vous me disiez. Eh non, il faut dire Mercedes. Mercedes. alors, du coup, je dis Mercedes. Mercedes. Mercedes Pourquoi Mercedes ah mais je rajoute ouais, c'est mon côté allemand c'est l'accent côté, côté alsacien. Si, hein. Eh oui. Oh putain. <rire> je sais même pas ce que ça veut dire. Bah, le, euh, le... Bah, vas-y, redis-moi parce que Archlor? Archlor. <rire> bah alors Miss. Mais c'est un peu euh, le bazar. Ça glisse ça. En Mercedes. Putain. Là ils sont en train de se foutre de ma gueule mais vous allez voir. Et non. Mais... <rire> Parce que là, ils sont comme des couillons avec leur automatique. <rire> et oui Mais regardez bien. Ouais, je vais me mettre en manuel, mais je l'ai pas configuré, la manuelle. Ah. Automatique, moi, hein. Ouais, mais toi, t'es ah, oui. un cheater, c'est toi qui as fait la map. Non, non, non. Attends... Bizarrement, euh... je trouve qu'il avance plutôt bien. Pousse-toi un peu, mise pour voir. Non, mais sans déconner. <rire> Hop, ça dégage. C'est parti. N'empêche, Margot, elle avance. Que... Hein. Je continue tout droit. Il faut prendre ah oui, droite, ça. la prochaine. Là où je suis là, ah, à droite. Je... droite. C'est là qu'on voit les, les, les vrais montagnards. Ah bah, hein, au bord de la mer, il n'y a pas beaucoup de neige. <rire> la blague. Pas trop de relief. Euh... Euh, vous êtes allés où les copains Le rond-point, vous avez pris quoi À gauche. Ok. À gauche et après à droite. Ok. Mais bah, comment tu sais, tu ne m'aimes pas encore euh, bah, parce que je regarde l'écran de Fox. Oh ah, il y est déjà mais oui, oh mais, je... <rire> oh, mais quel boss C'est bien que c'est un pro. Ouais. Oh, mais j'ai oh, bah jamais oui. pris euh, cette route, ce chemin, My Godness, ça, ça, va, ça ah. va loin en fait. Bah, ben, ça va au plus haut point de la carte, mais euh, du coup, euh, ça monte un petit peu encore, ouais. Ah, mais j'ai jamais. Euh... Jamais fait encore cet endroit. Ben, en fait, euh, moi, j'arrive pas à bosser. <rire> Comme ah. ça. Je crois que je vais laisser ma remorque ici, et puis. Euh... Ah ouais, ça ah y ouais, est, sur la What C'est accessible, genre, ce chemin Attends, je vais peut-être pas la laisser en plein milieu, par contre. J'ai jamais vu ce chemin. Pareil. Oh, il est sur la carte. Bah, C'est ça oui, qui est rigolo. C'est ça qui est fou, parce que tu vois, j'ai jamais pris ce chemin. C'est fou. Ah, Miss, elle est là, pareil, comme Margot. Donc là, d'ici une demi-heure, elle sera en haut. <rire> Et où après, au rond-point Par contre. Ah Flo mais, mais Flo mais qu'est-ce qu'il fait Flo Moi je cherche une pression pour pouvoir me toucher. Oh, ah à gauche Margot. Et après à droite. J'ai galéré pendant une heure là. Ah ouais non, non mais là c'est vrai que t'es dans la non. galère. Non, ça va être euh... Mais en fait Flo non. Flo, t'es en manuel là bah j'ai essayé en manuel mais ça marche pas. Mais si, en fait tu quand tu démarres en première tu y vas doucement et après tu te mets direct genre en troisième, quatrième. Eh oui sais. mais je suis à 0%, enfin à 0 km heure quand je suis en manuel. Et qu'est-ce que tu me racontes Ça marche euh... pas. Et flow enfin. Ah ouais mais Seb par contre il est chaud, hein. c'est là qu'on voit le vrai routier. Hein. Je m'éclate. <rire> <rire> tu m'étonnes. Putain on peut... en fait on peut monter tout ce chemin pour de vrai. Ouais. Mais et mais et, et, et, et, et Godness, tu sais que quand tu quand on a fait les cons, Qu'on on s'était téléporté là-haut une fois là, oui. mais on n'avait jamais vu ce chemin. Bah moi je l'avais vu. Ah heureusement <rire> qu'il l'a vu, c'est lui qui l'a créé. C'est incroyable. Ça y est Margot elle a réussi. Bravo Margot, on applaudit Margot quand même hein. Bravo Margot. Bravo. Elle encastre toutes les bagnoles. Oh ah <rire> oh Oh waouh wow, wow, wow mais il faut freiner Lui il a pas survécu hein Ah non mais tu tu peux mettre les deux mains en l'air hein là t'es arrêté par la police hein Ça, tu, ça sert à rien de s'enfuir hein. Les flics ils ont même pas besoin de te crever les pneus hein. Alors les amis retournement de situation Regardez à nouveau cette scène Ah mais elle est retournée Elle m'a foutu en l'air encore mieux, regardez Miss, t'elle une pilote professionnelle Allez, oh Miss aussi hein, quand oh, même hein. Miss. <rire> Et si en fait, depuis le début, L7C Fox et Miss nous ont totalement trollé Moi y compris, et les autres également, vous aussi Bien, regardez Mix qui prend, euh, Mix n'importe quoi Miss qui prend bien l'angle, hop et qui, euh, hop là, paf, superbe Superbe Rien à dire. Ouais, mais en fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il t'a bouffé le trottoir. Hein. En réalité, L7C Fox conduisait le camion de Miss, et Miss conduisait le camion de L7C Fox. Et oui, ce qui explique en fait que c'est pas Miss qui est retournée, mais c'est bel et bien Fox qui est retournée, et c'est Miss derrière qui l'a retournée. Et oui, Fox et Miss nous l'ont avoué à la fin de ce convoi, et forcément, ça remet tout en question. Et on peut noter d'ailleurs maintenant ce jeu d'acteur de Fox derrière moi, mais en réalité, c'était Miss. Oh putain, les gars, attention derrière, derrière moi, freinez, Fox, freine, Fox. Ils font n'importe quoi devant Ok ok c'est bon <rire> Super On peut également noter ces zigzags de L7C Miss Mais en réalité c'était L7C Fox Ils ont failli se faire cramer plusieurs fois Mais je ne les ai jamais cramés. Mais par exemple à ce moment là c'était quand même vachement curieux Que Miss connaisse le chemin à prendre Alors qu'elle n'y était pas encore soi-disant À gauche après à droite Ok Mais comment tu sais tu m'aimes pas encore eh ben bah parce que je regarde l'écran de Fox. Et du coup là où c'est ultra stylé, malgré tout ce qu'on aurait pu penser durant toute cette demi-heure de vidéo, et donc nous on a roulé pendant une heure, eh bien c'est Miss qui est arrivée tout en haut, et c'est Fox qui était en train de galérer dans la neige. Et ça c'est pas des blagues, donc... Je retire tout ce que j'ai dit sur Miss durant le convoi, bien que c'était pour rigoler. Bravo à eux pour ce prank. Je pense qu'on s'est tous fait avoir. Et franchement, un gros GG à Miss parce que bah du coup on peut le dire. Mais Miss a super bien roulé pour le coup. Et euh... <rire> Big Up Fox. <rire>